Bonjour à tous, voici Madame Irma. Aujourd'hui, je vous présente cancer du 22 juin au 22 juillet. Signe d'eau, le cancer est un être sensible et généreux. Plein de charme, mais qui extériorise peu ses sentiments, romantique et moins compagnie C'est un rêveur. Il est très influencé. Par l'humeur de ses proches, le cancer est facilement vulnérable, mais il doit éviter les, les contrariétés. Ses amis peuvent compter sur lui. Il est passionné par la mécanique. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.